Et salut, salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment quelques jours, quelques jours je dirais. J'espère que vous allez bien, mes chers abonnés. Je vous dis un grand merci pour toute la force que vous me donnez. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, c'est également le moment pour vous de vous abonner à notre chaîne Liban Media ou à officiel officiel. Vous êtes sur cette chaîne, vous êtes plus chanceux. Alors j'ai pris juste une pause après le travail et j'ai envie de partager avec vous ces petites informations très rapidement. Beaucoup de personnes ont oublié déjà la date de, de fin pour l'autre visa 2024. Je tenais à vous le rappeler. Ça va finir le 8 novembre 2022, tout à fait. Ça va finir à midi à Washington, donc. L'idéal, c'est de le faire avant le 8 novembre. J'ai d'autres questions également, d'autres interrogations. On me pose des questions de savoir. Voilà, euh, ben je me suis marié, j'ai deux enfants. Est-ce que je peux jouer seul quand je suis seul? Est-ce que ça va? Est-ce que ma femme doit aussi jouer? Il y a beaucoup de confusion. Et ceux qui ne le savent pas, vont induire donc les autres en erreur. Alors, si vous êtes marié, c'est génial. C'est parfait. Vous avez beaucoup de chance. Bon, je vais commencer avec vous deux. Si le mari joue, il met sa femme en bénéficiaire. D'accord Ça fait pour le mari. Si, et la femme joue également, il met l'homme en bénéficiaire. Ça veut dire que vous avez double chance. Si l'homme est sélectionné, c'est la famille qui est sélectionnée. Si la femme est sélectionnée, c'est également la famille qui est sélectionnée. Vous comprenez Alors, si vous avez, vous êtes marié vous avez également d'enfants, c'est... C'est très important de mettre vos enfants en bénéficiaire Comme ça, quand vous êtes sélectionné, toute la famille va pouvoir vivre aux états unis Donc il euh, y a d'autres personnes qui disent Je suis marié et je joue, je mets ma femme en, en bénéficiaire Et puis c'est fini Non, vous ratez beaucoup de choses Permettez également à votre femme de jouer et de vous mettre en bénéficiaire Ça c'est le, le, le premier point Vous n'êtes euh, pas marié Si vous n'êtes pas marié, ne faites pas l'erreur de mettre quelqu'un en bénéficiaire Si ce n'est pas votre enfant L'homme peut jouer et mettre les enfants en bénéficiaire. La femme également peut jouer et mettre les enfants en bénéficiaire. Donc au cas où vous êtes sélectionné, vous avez également la possibilité de faire ce qui est nécessaire et partir ensemble aux États-Unis. N'oubliez surtout pas la date, c'est le 8 novembre, la fin. Et je tenais justement à vous le rappeler. Beaucoup de personnes ont déjà joué, mais la grande partie des banques n'a pas encore joué. Donc c'est le moment pour vous de faire un tour. Et je tenais à vous le rappeler également. Faites attention à la photo. Respectez les dimensions requises. C'est bien noté. Donc ne vous précipitez pas. Bon, ça reste quelques jours. Il faudrait que je, que je fasse sans truc vite fait et y à autre chose ça ne va pas vous servir à grand chose Faire ce qui est demandé et faites-le bien. Donnez-vous une chance quand même de façon professionnelle. Et si vous êtes sélectionné, vous savez que vous faites votre part. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous savez également que vous faites votre part. C'est très important. En tout cas, si euh, c'est ma pensée, je tenais donc à, à informer tout le monde. Ceux de l'Afrique en entier, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, tout le monde. D'accord Si vous euh, tombez sur cette vidéo, c'est pour vous, c'est juste pour le pour le rappeler. Alors merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner donnez nous un pouce bleu comme ça bah, ça nous encourage et youtube va bah, également euh, faire donc regarder cette vidéo à d'autres personnes je vous aime et on est toujours ensemble merci